À la couche moins 54 Pour avoir un maximum de diamants Oui, je me suis renseigné parce que j'avais oublié c'était quoi la couche optimale Donc la couche optimale c'est moins 54 Pour avoir du diamant, bon là faut quand même du fer Un petit peu d'or, un petit peu de redstone Un petit peu de charbon, un petit peu Un petit peu de tout quoi, un petit peu de tout ce qu'on aurait besoin J'ai vu ici donc la grotte Là je sais pas si c'est une vraie grotte Tout ce que je sais c'est qu'il y a un squelette et de creeper Ça va péter Distance de sécurité Ok Attention Grenade, les jeunes, attention Grenade Bon les amis j'espère que vous allez bien et j'espère que vous kiffez ce début d'aventure euh, Vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent je tourne cet épisode sans avoir vu encore vos, vos retours Parce que je suis beaucoup trop, beaucoup trop excité à l'idée de jouer forcément Donc là le deuxième épisode je prends de l'avance Mais je verrai au moment dans tous les cas de l'épisode 2, je, je verrai vos retours du premier épisode Maintenant mais, mais c'est logique non mais c'est logique, ça s'appelle euh, des mathématiques. Euh, non, enfin je veux dire dans tous les cas je verrai vos retours avant l'épisode 3, tout simplement. Bon, alors attends, parce qu'il y a beaucoup de creepers là, ça fait beaucoup là. Je l'ai fait péter, mais Vous savez, c'est une technique. C'est une technique, on dirait pas comme ça. Mais en fait, euh, ça permet finalement de dégager pas mal et euh, d'avoir accès à tous les minerais autour. Voilà, c'est une technique euh, que j'ai appris euh, en off. Aïe. Ok donc c'est une vraie grotte et ça c'est cool Et ça mec ça c'est cool Ok donc là on a du fer Ça c'est pas mal parce que je rappelle à la maison on a qu'un seul fer hein. Donc euh, bon Et le fer c'est important euh, les enfants il faut manger de la viande hein. <rire> Et d'ailleurs Il y, euh, y a du fer dans les légumes Non <rire> Bon allez ça y est je vais rentrer dans des euh, Je sais plus il me semble qu'il y a du fer Bah c'est logique il y a du fer dans les légumes Bah oui bon bah voilà Donc euh, bah manger 5 fruits et légumes par jour aussi C'est important bien sûr euh, Voilà <rire> ah c'est bien là, il y a pas mal de fer. Bon, on en profite. On est en couche 38. Remarque, 38 représente l'Isère, bien sûr. L'Isère, c'est la misère. Big up. C'est un petit jeu de mots, hein, bien sûr. Rien de bien, rien de bien, euh, foulichon. Euh, donc là, on va prendre un maximum et puis on va descendre au fur et à mesure. Je pense que en vrai, on va avoir beaucoup de chance. Je sais pas pourquoi, mais je la sens bien moi cette histoire. Je la sens bien. Je vérifie ici, si c'est bon. Ah, il y a du fer là aussi. Je la sens bien, vraiment. Je la sens bien Alors le jour où on aura une version stable euh, Donc le jour où la 1.20 sortira notamment Alors là on pourra avoir droit évidemment à du ressource pack et à, de la, euh, et à du shader Ne vous inquiétez pas les amis ça va être vraiment euh, grandiose Toblerknock Alors on va pas le, le faire chier L'enderman le, J'ai de très mauvais souvenir avec les enderman Squelette hmm, J'entends un squelette donc c'est à dire qu'il y a une grotte connexe Qui doit être Genre, bah en fait juste là en fait hein, Tout simplement, hein, il suffit de casser, voilà Regardez, hop, et voilà Eh je connais moi Minecraft, hein, les générations maintenant Voilà, il faut mourir quand même hein. Bon, je, je suis avec la hache Je vous rassure, hein, dès que euh, dès que j'aurai du diams Je ferai une épée en diams Parce que c'est toujours sympa les épées Mais euh, les haches, soyons honnêtes hein, Les haches c'est quand même euh, C'est quand même bueno hein. Ah attends, je vais récupérer le fer là aussi Il y a un zombar je sais pas où il est eh bah ben, il est là Non mais par contre les... Alors les gé... générations extérieures Vraiment sympa Pour cette euh, pour ce spawn Mais alors les générations dans les grottes C'est toujours aussi pourri hein. Oh What Oh, oh de là Oh De l'amétiste On tombe dans une grotte d'améthyste. Ah oh Ça commence Ça commence Ça m'avait manqué Ça m'avait manqué J'espère que vous aussi Oh c'est beau c'est beau et il me semble que Je sais plus qu'est-ce qu'on peut faire avec la métiste. Alors j'ai pas de mode euh, Ah bah oui bah c'est avec des modes qu'on peut faire des trucs Il me semble qu'on peut rien faire là Bon dans le doute je récupère ce que je peux Comment je récupère métiste shard On peut pas récupérer ça Ou c'est avec un mode Parce que bon la dernière aventure que j'ai fait quand même C'était une petite aventure modée alors Ah si là j'ai récupéré métiste shard Ok Chard excusez-moi pour euh, mon accent bien sûr Tiens la terre on va la garder tiens ça peut être pas mal euh, Je vais récupérer ça Bon je sais j'ai loupé pas mal de minerais encore Et dans, dans l'autre grotte hein. On va y aller vous inquiétez pas Franchement épisode minage aujourd'hui Enfin minage c'est même mieux que du minage hein. C'est de l'exploration hein. C'est de l'exploration Bon alors là on va être dans la merde Non mais il a rien en fait Attends on va récupérer c'est joli quand même ça C'est joli Il euh, a rien là on est bien d'accord alors j'ai pas de dynamic light, non y a rien. Bon là, y a du fer mais vas-y la flemme. Ah là ça monte. Ouais la flemme. Euh, la flemme. Alors, moi j'ai une belle grotte. On va aller dans la belle grotte. Hein allez salut Bonne journée à tous J'espère que vous allez bien. Hop Alors attendez. Voilà, on est de nouveau de retour. J'avais. Alors, le cuivre en vrai, je vais en prendre. Parce que sinon, quand on aura besoin, on aura l'air con. Même si en vrai, c'est pas le truc le plus folichon. Oh, l'Enderman, j'ai failli faire une dinguerie. <rire> on va récupérer le fer qui traîne ici Parce qu'on en a plutôt pas mal Ça va nous permettre de refaire Bah de se faire un stuff en fer en fait Là on peut se faire un full stuff, on en a assez hein. En vrai c'est ça ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de filons là euh, Et là j'ai assez Ouais j'ai clairement assez Ah j'aurais dû prendre avec moi le fourneau euh, Qui fait cuire les minerais vite Bon c'est pas, pas grave Oh non dis moi que ça continue Oh non Oh non alors attendez regardez On connaît maintenant les générations minecraft Donc il suffit de faire ça Et en vrai Que dalle hein. Bon vous inquiétez pas Normalement il y a un autre endroit où ça descend bien On avait vu avant On va aller voir ça L'enderman je serais tenté de me le faire quand même hein. Une petite enderpear, ça fait toujours plaisir Pour euh, l'épisode 2 En vrai mmh, mmh, mmh. Bon on va On va se faire un truc safe hein. Parce que moi les enderman, je les coco Je les coco oh <rire> OK. Enderman, est-ce que tu es prêt Moi, je suis prêt. Alors attends, il faut pas spam cliquer. Hop Voilà, en détente, un petit Ender perle. S'il te plaît. Voilà, c'était le petit effort qui servait à rien, ça fait plaisir. Bon. C'est pas grave. Il fallait le faire. Eh, hey, mine de rien, je lui ai mis euh, je lui ai mis quatre coups. Hein. Avec une épée il aurait fallu que je lui en mette au moins 5 hein. Eh ça c'est pour vous dire La puissance de la hache <rire> Par contre il y avait pas un... Attends il y a un autre endroit qui descend là bas rassurez moi Parce que là Oh mais attendez il y a encore du fer what the fuck What mais what Mais attends mais il y a des passages secrets et tout Bon là ça remonte remarque mais Quand ça remonte ça redescend toujours Eh non frère Les galeries c'est une dinguerie hein. oh Ah Oh non frérot les galeries c'est une dinguerie là je me perds il y a de la lave pas loin Eh les galeries je sais pas ce que vous en pensez C'est vraiment stylé Mais euh, c'est très complexe Vas-y j'enlève les torches là il faut que je fasse des économies d'énergie Les gars euh, Voilà L'énergie est, est notre avenir économisons là Et les torches bah ça reste de l'énergie mine de rien What What Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais on est où là Je comprends rien. <rire> Attendez les gars. Là, j'ai pas compris le manège. J'ai pas compris le manège. Alors bon, on va pas perdre euh, euh, plus de temps. Vous avez vu, j'ai pris du bois sur moi. J'ai été prévoyant. Hop, ce qu'on va faire, tout simplement. On va se faire un petit four directement. On va se faire chauffer hum, le fer là. Par contre, moi, il me refaut des torches et là, ça va être la merde. Ça va être absolument euh, le caca. Bon, en attendant que ça cuit, on va continuer de de choper un max de fer, comme ça on en aura plus besoin. Enfin je veux dire on aura pas Ce sera plus la priorité quoi Ce sera plus la priorité Alors là dans l'idée bien sûr Oh du lapis parfait pour les enchantes Voilà ça ça fait plaisir Ça c'est pareil le lapis à mon avis on va galérer Alors je, je crois qu'en couche négative on en trouve euh, relativement facilement il me semble euh, Mais rien n'est sûr Rien n'est sûr Je suis pas un expert à Minecraft à l'heure d'aujourd'hui comme vous le savez euh, Mais ça va revenir de toute façon et ça c'est cool Alors là ça descend mais ah d'accord Oui Ok bah, bah du coup j'ai compris maintenant ce que j'ai fait comme boucle Là bas ça mène à nulle part on avait dit Bon il y a de la lave à côté mais on est couche 45 Donc la lave on s'en fiche Hein, C'est pas comme s'il y avait du diamant euh, Couche positive il y a zéro diamant hein. sachez le Et bah du coup c'est tout en fait On a récupéré tout le fer Au final c'était pas si grandiose que ça Bon ben, bah, un peu déçu Un peu déçu mais bon Le jeu en vaut la chandelle hein. C'est pas ça qu'on dit Alors ce qu'on va se faire un saut On se refait une pioche Voilà c'est Je viens d'inventer un nouveau craft là Hop On se refait une pioche Parce qu'elle va casser l'autre Voilà Et puis là on va se faire le On va se faire du stuff Mais là il me refaut des torches absolument euh, Il me refaut des torches absolument Ça devrait faire l'affaire Ok bon on va laisser On va laisser faire cuire Juste pour se réconforter dans l'idée que Ça continue ici Oh bah voilà Ah Une faille Oh! <rire> ah! Alors, on a un squelette sur une araignée. On a de l'or en bas. Ok. Par ici, qu'avons-nous? Ah, ouais, ça va être la galère. Les grottes comme ça, c'est. Ah, il y a du charbon, ça c'est parfait. Là, limite, priorité, c'est charbon. Hein. Tant qu'on est dans les couches positives. Ok. Oh. C'est. Euh... Euh... Comment se perdre? Mais du coup c'est bien parce que vraiment les grottes sont intéressantes C'est pas genre juste linéaire et tout machin Mais c'est vraiment vraiment Vraiment compliqué hein. C'est vraiment compliqué hein. Vas-y je monte pas plus haut la flemme La flemme Alors le problème aussi c'est que je risque d'avoir la flemme pour... Bon après c'est pas c'est pas gênant parce qu'en vrai les galeries sont assez euh... Il hein y a quand même pas mal de, de dédales Donc même si j'ai la flemme Je pense pas que je raterai grand chose Hop Voilà monsieur dame Bon le cuivre on s'en fiche maintenant on en a euh, C'est le charbon, moi, là qui va m'intéresser. Hop, le charbon juste ici. Très bonne mémoire. Emmanuel mémoire. Hop là. Et bienvenue en 2012. Ah, à chaque épisode, faut que je fasse une blague. Une blague de l'époque 2012. <rire> Obligé. Hop. Voilà. Putain, là, on a un bon filon, là. Mais ça part vite, le charbon, mine de rien. De nos jours, le charbon. Euh... Hop. Ah. Oh. Un charbon peut en cacher un autre. Bon, je récupère encore du fer. Parce que faut vraiment se dire qu'en couche négative, on n'aura plus rien de tout ça. On aura du diamant, mais c'est pas le diamant qui fait combustible, c'est pas le diamant qui fait des sauts. Euh, vous voyez ce que je veux dire Bon, donc voilà. C'est très important. On en prend un max, sachant qu'on va en user un max aussi. Hop là euh, oui, alors à la j'avais commencé une phrase tout à l'heure Je l'ai jamais fini, mais donc dans l'idée euh, Dans l'idée, le plus vite possible On ira dans le nether, tout, machin Pour faire les ender Les ender eyes, euh, tout, ender dragon, machin Mais bon, là, vraiment Prenons notre temps euh, Pour explorer un petit peu tout ce qu'on a Récupérer un maximum de ressources Et après, en fonction de vos commentaires, vos idées d'objectifs Peut-être vos idées de euh, Là où on pourrait s'installer, et ben, on pourra voir On avisera là où on s'installera Parce que là, pour le moment, on est posé dans le village mais on va pas y rester plus de deux épisodes hein, pour le coup. Hein. En vrai, on va pas rester dans ce village. C'est vraiment pas ce qui me plaît. Mon four, il est là. Ça y est, j'ai paniqué. Euh, alors, du coup, bah ouais, mais j'ai l'air un peu couillon là. J'ai l'air un peu couillon. Parce qu'on va pas aller bien loin avec ça. Est-ce que je me fais une épée ou pas Du coup, parce que ça sert à rien. Attendez, j'ai déjà un plastron. Hop, jambière. Ça c'est fait. Ensuite, là, je peux me faire les petites bottines. C'est très important, je fais beaucoup de chutes. Ok. Saut d'eau, je vais mettre là. Enfin, saut vide. Euh, saut d'eau d'ailleurs, ah bah il fait nuit dehors Il y avait pas une source d'eau là Ouais oh, non, bon, on en récupérera de l'eau euh, dans la grotte, vous inquiétez pas Ok, on attend un petit peu, on va se faire le casque Et une fois qu'on a le casque, on se casse en fait On descend, on descend, on descend et on s'enfonce <rire> J'adore moi Alors ça je... on va un petit peu réorganiser l'inventaire Parce qu'on va pas s'en sortir Hop euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je réfléchissais à me refaire une pioche, mais euh, on va jamais s'en sortir sinon. Et on va directement euh, descendre. Hop, allez, encore un, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. Et ouais, moi je fais des techniques de speedrunner, mec. Hop, je récupère et on descend directement. Sans prise de tête. Alors, messieurs, dames, bonjour, j'arrive. Ah, j'ai peut-être parlé. Fort, voilà, toi t'es mort. Ensuite, à qui le tour Ah, ok, d'accord. Allez, paf, en plein sur le zombie. Bien joué, mon pote. Ça, c'est de la même coopération. Oh, magnifique! Magnifique. Bon, euh, ça, c'est fait. Ensuite, et eh, moi, je suis vénère maintenant. Je suis un PGM euh, du PVE. Oh la vache, à la gigine. Euh, bonjour. Un petit sodo en vrai ce serait pas mal hein. Un petit sodo ce serait pas mal. Eh, en plus ça me manque hein, pour le coup euh... Hein La sodo, le oh Non, alors attendez, je vous explique, je me suis trompé dans ma blague. Non, pardon. Non, alors ça c'est gênant ce qui vient de se passer. Excusez-moi, vous avez pas compris de toute façon, hein Je veux dire ça me manque d'avoir un sodo. C'est genre euh... ça fait longtemps que j'avais pas euh, un sodo. <rire> Vas-y enfonce-toi. Ah oui, enfin enfonce-toi. Bon alors. <rire> Bienvenue à tous. Tous ceux qui me regardent sur un écran de salon avec la télé à fond. Bonjour, je suis désolé. Ah, <rire> oh, c'est des choses qui arrivent. Hop. <rire> ah, je suis excité, je suis excité les gars. Je suis excité, moi cette aventure, ça me... Ça me transcende, voilà. L'aventure me transcende. Il euh, y a des bruits bizarres là un peu, non J'avais cru entendre des bruits bizarres. Par contre là, là vraiment, le stock de charbon, il fait plaisir. Là, le stock de charbon, presque un stack, il fait plaisir. Il fait plaisir. Euh, on va plus se focus sur le fer maintenant. Enfin, je veux dire, on va, on va arrêter de se focus sur le fer. Et on va descendre, éventuellement trouver euh, eh bien de l'or, de la redstone. Et surtout, bien sûr, du diamant. Vraiment, j'aimerais... Alors, bon, complexe. Complexe, mais j'aimerais bien... Arrêtez cette vidéo avec un diamant, ce serait stylé Ce serait stylé Mais est-ce qu'on peut le faire encore dans les 5 prochaines minutes Telle est la question euh, Mais moi je pense que tout est possible Et euh, il faut toujours croire en ses rêves Comme dirait euh, Maître Gims ah. J'avais pas calculé ce, euh, ce, cette problématique Parfait, alors ça par contre ça va être chiant. Ça ça va être chiant. Ah, ah Ouais, il m'a même pas touché. <rire> ok, là on est couche 8. En vrai, de vrai. Bonjour Ah, ah Oh Et là il y a un keeper qui me saute dessus, tu sais. Ah bah, quand on parle du loup. Hop. Et normalement, 1, 2. Ah non. Dommage. Ok. Bon, faudra être en couche moins 54, donc ça va être complexe. Là, oh. là, j'ai de la redstone. J'aime pas trop ce qui se passe. Oh non, mes frères. Euh... arrête Vous êtes combien Ça sera tout. Allez. Maintenant, vous me laissez tranquille. Je prends ma redstone. Couche 7, ok. Ok. Pour bon, le faire, on a dit on s'en fout. Là. Oh là. Oh là Oh, là. oh là. <rire> allô <rire> La spider elle est gentille J'ai de l'or Pas beaucoup Mais tout de même Par contre j'ai peur que l'araignée devienne méchante Vous savez que je me suis fait une hypothèse sur les araignées dans la vraie vie Vous savez les araignées en vrai c'est pas bien de les tuer genre parce qu'en vrai les araignées c'est pas méchant c'est gentil ça, ça, ça vient pas pendant la nuit dans ta bouche machin c'est des conneries Et pour vous rassurer Et euh, au contraire ils chassent les petites bêtes euh, les, Vous voyez Et En fait les araignées c'est important Et si ça se trouve les araignées elles se disent Qu'elles nous protègent Genre dans leur tête elles se disent que voilà leur devoir c'est de nous protéger nous les humains Tu vois ce que je veux dire Et donc ça se trouve quand on vient euh, vers elles pour les tuer Et eh ben genre elles sont ultra euh, Ultra tristes Parce qu'elles se disent qu'est ce que j'ai mal fait euh... Vous voyez ce que je veux dire voilà, j'ai de l'empathie pour les araignées maintenant Donc euh, bon Pour autant euh, je les dégage de, de chez moi Mais je veux dire je les tue pas C'est mignon hein Voilà, euh, alors C'est pas tout ça Mais cette grotte je l'aime pas Je l'aime pas parce qu'il y a beaucoup trop de méchants Alors, bon les zombies ça va Mais moi ce qui me fait peur C'est les creepers Bon et puis on est, on est toujours couche, euh, couche 8 En fait ça ne descend pas Ah <rire> Allez, allô. Bah oui, les coups critiques vers le bas, ça sert à rien de toute façon. Euh, y a rien là, hein. ça sert à rien que j'éclaire, que juste des torches, hein. on s'en fiche. On restera pas là. Par là, que dalle. Je prends la torche quand même. Économie, et on revient ici. Ok. Bah, manifestement, va falloir. Euh... Oh non, mais c'est pas possible. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors les amis comment on va faire Ah bah non mais non non j'avais cru que ça descendait Bah en vrai euh, vas-y mais c'est horrible de faire du ménage au petit Ah là là là là, Vas-y ça, ça prend deux secondes les gars regardez Hop on va faire ça comme ça ok On va descendre comme ça Et en vrai de vrai On va tomber sur une grotte mec On va tomber sur une grotte vous inquiétez pas Déjà j'entends de l'eau J'entends de l'eau Une chauve-souris aussi On est sauvé est sauvé j'entendais de l'eau je l'entends plus j'ai de l'or c'est pas mal c'est pas mal du tout en vrai déjà on va ressortir de cette expédition avec beaucoup beaucoup beaucoup de ressources qui vont nous permettre de partir on va quand même pouvoir partir d'ici euh, et explorer de nouvelles contrées comme on dit mais euh, là si on pouvait tomber sur une petite grotte encore oh, je dirais pas non tu vois histoire que dans le troisième épisode on s'en sorte avec euh, quelques diamants et puis après on se barre quoi ah voilà voilà qui devient intéressant, monsieur dame. Par contre... Oh, oh, oh magnifique, magnifique, magnifique. Oh non, j'ai plus de torche. Hop. Ni, vu, ni connu. Alors les amis, cet épisode, vous l'aurez compris, euh, va durer un petit peu plus longtemps que euh, prévu, hein, pour des raisons évidentes. La Redstone. La Redstone. Eh frère, on va faire des trucs de Redstone quand même. Hein, durant cette aventure, évidemment. On va faire des petits des systèmes. On va se laisser porter par... Euh, par mon expérience Redstone. Quand même. Hop. Voilà. Alors, là ça descend. Là on veut du diamant. Là on veut du diamant. J'arrête l'épisode dès que j'ai du diamant. Cette vidéo s'arrête. Dès que j'ai du diamant. Hop. Allez, allez, allez. Bonjour. Oh non, je vais réussir à me perdre par contre. Et ça c'est pas cool. J'ai de l'or ici. Oh non Dans quelle galère je me suis embarqué Je ne sais pas Mais j'y suis Alors j'ai euh... Oh la la trop de creepers Trop de zombies oh What Ouais d'accord Ah oui d'accord Ah oui d'accord Donc là c'est le gang bang en fait hein. C'est le gang bang. Alors tant qu'il y en a que 4 ça va Ok Alors il faut mourir Ah il faut attendre Voilà Allez on récupère Oh non Attendez ma hache elle va casser Ma hache elle va casser Et ça ce serait dommage Ah purée j'ai plus rien Bon bref j'ai pas le choix Hop hop Va falloir euh, faire des sacrifices On va devoir euh, refaire des outils et tout Bon On va s'en sortir hein. On va s'en sortir Tu sors d'où Attends, attends. Oh mes frères, euh, c'est pas possible C'est pas possible Oh non. Quoi C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Vous vous moquez de moi là. Vous vous moquez de moi là. Bon, tant pis pour la table de craft. Euh, bon, ben je vais ressortir parce que là, je vais surtout crever. Et il faut que je retrouve euh, de où je viens Hein, ce serait pas mal Alors attendez, tac tac tac tac, par ici Ok ok Ok, par là Par là, je viens de là Je viens pas de là frère Ah si je viens de là Ok, bon c'est pas mal On est de nouveau safe Bon les amis, ah et en fait ça rejoint là Ok d'accord Ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal, je pense qu'il a... va falloir qu'on explore les amis Bon, on va s'en arrêter là pour cet épisode Je vais mettre en sécurité tout ce que j'ai, je vais remonter à la surface Et prochain épisode, on va se retrouver de nouveau dans la grotte Au final, pour récupérer quelques ressources euh, Le diamant, etc Et puis on pourra se barrer courant de l'épisode euh, Pour de nouvelles contrées Voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas euh, cette vidéo Si c'est le cas, et eh bien n'oubliez pas le pouce bleu J'ai vraiment hâte là pour le coup de vous lire Je vais vous lire euh, avant de, de tourner le, le prochain épisode j'aurai largement le temps et euh, je suis curieux de voir un petit peu vos, vos retours si vous kiffez ou si vous kiffez pas mais évidemment j'espère que vous kiffez hein. ce sera un petit peu dommage sinon bref plein de bisous les amis et à très vite c'était Mkolo ciao tout le monde